Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, euh, on va continuer nos cours de communication progressive du français avec euh, 270 activités. Alors, ces cours sont destinés uniquement pour les élèves qui sont adolescents, faux adolescents et aussi adultes qui ont un niveau de français débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer avec vous, Monsieur Seftalel, de la chaîne du Communic TV sur YouTube. Alors, si vous aimez bien sûr ce genre de vidéos, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne, cliquer sur des likes, et aussi euh, cliquer sur le bouton, euh, la cloche, pour avoir de nouveautés. Alors, faire une réservation, c'est l'acte de langage pour aujourd'hui. La situation de communication qu'on doit faire, ces activités, c'est ALTEL. Alors, grammaire, on a déjà vu l'adjectif qualificatif. L'accord de l'adjectif qualificatif, soit au genre ou au nombre. Manière de dire, je vous rappelle, il y a plusieurs façons de faire une réservation dans un hôtel par exemple. On dit « Est-ce que vous avez une chambre libre ?»« Je voudrais réserver, je vais prendre la chambre. Voilà, » Pour réserver une chambre, on dit « Est-ce que vous avez une chambre libre ?»« Je voudrais réserver, je vais prendre la chambre. » Le réceptionniste répond par non, je suis désolé, l'hôtel est complet. C'est à quel nom ou au nom de. Faire une réservation, voici six, six activités. On va commencer par la première activité, vrai ou faux. Les clients voudraient une chambre pour deux jours. Ils voudraient une chambre double avec un grand lit. Le prix du petit déjeuner n'est pas inclus. Le client doit confirmer la réservation pari. Soit par vrai, soit par faux. Deux, il faut compléter par l'adjectif à la forme correcte. On dit un hôtel grand, une femme jolie, des lits séparés, des restaurants bons, une chambre pour des personnes nouvelles. D'accord? Il faut compléter par l'adjectif à la forme correcte. C'est-à-dire qu'il faut accorder l'adjectif soit avec le nom. Soit au masculin, soit au féminin. Soit au singulier ou pleurer aussi. Alors, répondre. Répondez. Euh, il faut répondre aux questions. C'est une chambre double Non, c'est une chambre. C'est un bon hôtel Oui, c'est un hôtel 3. Il y a de la place dans l'hôtel Non, l'hôtel est. Les wc sont dans la salle de bain Non, ils sont. C'est une chambre à deux lits Oui, c'est une chambre. 4, compléter le, le dialogue. Et si il divide, il faut compléter par des mots. Ici, si vous devez faire la réservation suivante. Imaginez jouer les deux dialogues. Alors, Alors pour cinquième activité, c'est une activité d'expression orale. Alors, faire une réservation, voici la correction des activités vrai ou faux Le client voudrait une chambre pour deux jours. C'est faux. Il voudrait une chambre double avec un grand lit. C'est faux. Le prix du petit-déjeuner n'est pas inclus. C'est vrai. Le client doit confirmer la réservation par écrit. C'est vrai. Alors ici, il faut compléter par l'adjectif à la forme correcte. Regardez, s'il vous plaît. Complété par l'adjectif à la forme correcte. On dit un grand hôtel. Un grand hôtel. Une jolie femme. Une jolie femme. Des lits séparés. Des lits séparés. Des bons restaurants. Des bons restaurants. Une belle chambre. Une belle chambre. Des personnes nouvelles. Des personnes nouvelles. Voilà. Alors, répondez. C'est une chambre double. Non, c'est une chambre simple. C'est un bon hôtel. Oui, c'est un hôtel 3 étoiles. Il y a de la place dans l'hôtel. Non, l'hôtel est complet. Les WC sont dans la salle de bain. Non, ils sont séparés. C'est une chambre à deux lits. Oui, c'est une chambre avec un grand lit. Alors, on pose la question, puis on répond. On dit, c'est une chambre double. Non, c'est une chambre simple. C'est un bon hôtel. Oui, c'est un hôtel trois étoiles. Il y a de la place dans l'hôtel. Non, l'hôtel est complet. Les WC sont...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 Les WC sont dans la salle de bain, non Ils sont séparés. C'est une chambre à double lit Oui, c'est une chambre avec un grand lit. Ici, vous allez compléter, compléter le dialogue. Est-ce que vous avez une chambre libre pour 5 personnes du 10 au 15 mars, s'il vous plaît Oui, monsieur. Vous voulez une chambre simple ou double Une chambre simple, s'il vous plaît, avec salle de bain et toilette. Très bien, j'ai une chambre avec un grand lit à 55 euros. Est-ce que le petit-déjeuner est inclus? Est-ce que le petit-déjeuner est inclus? Alors, c'est ça exactement hein, la façon de compléter le dialogue. Et vous avez ici la façon de répondre aux questions. N'oubliez pas que le, la communication progressive du français s'en destinée uniquement pour les adultes qui ont un niveau débutant les adolescents et les faux adolescents ici alors merci de votre suivi